Bienvenue dans cette vidéo, on est tous des passeurs d'âme et je souhaite vous partager qu'est-ce qui a changé ces dernières années, le gros gros changement pour les passeurs ces dernières années et surtout pour l'humanité, c'est l'augmentation du taux vibratoire de la planète. Alors quelles conséquences ça a pour les passages d'âme La fréquence de la planète augmente, augmente, augmente, donc ça, ça se mesure d'un point de vue scientifique mais aussi énergétique. Conséquence, le taux vibratoire de l'ensemble des êtres qui sont sur la planète monte également. La conséquence pour les passages d'âmes, c'est qu'en fait, avant c'était réservé aux euh, ceux qui, les âmes qui faisaient partie de la famille des passeurs d'âmes. On pouvait dire ça comme ça. En tout cas, ils avaient une capacité, une connexion euh, particulière avec ce service-là, avec les défunts qui faisaient que on faisait appel à eux pour les aider à passer. Aujourd'hui, le taux vibratoire a tellement augmenté que ça a une incidence sur les passages d'âmes. Déjà, c'est beaucoup plus facile de le faire, même s'il reste des passages qui sont complexes et qui nécessitent des compétences particulières. Il y a un grand nombre, euh, la moitié des passages en fait se font avec une grande, grande facilité. Le deuxième point, de la deuxième conséquence, le deuxième effet de cette augmentation du taux vibratoire, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire partie de la famille des passeurs d'âme si on souhaite aider un ami, un membre de la famille qui est décédé, un ancêtre ou un défunt qui passe chez nous. D'accord Il est facile d'accompagner un certain nombre de ces défunts, et même si vous faites partie d'une autre famille euh, d'âmes que celle des passeurs. Euh, le... Je vous en parle après. Dans quelques instants, je vous dis comment, comment faire ça. Et puis, le troisième effet important, c'est également, c'est qu'il est beaucoup plus facile de coopérer avec tous les êtres de lumière qui sont là, et notamment ceux qui assistent et accompagnent et soutiennent les passeurs d'âmes. Alors, pourquoi c'est toujours lié à cette histoire de taux, euh, de taux vibratoire. Le taux vibratoire augmente. Qu'est-ce que ça fait Ça veut dire que la différence entre les êtres de lumière, les anges et les archanges et nous a diminué. Et donc la connexion, la relation avec eux est plus aisée et plus facile, tout simplement parce qu'il y a moins d'écart de fréquence. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on est dans une époque à changement par rapport à cette notion des passages d'âme et que tout le monde a aujourd'hui la capacité de le faire s'il le souhaite. Le premier outil de base du passeur, c'est de faire briller sa lumière, d'avoir l'intention d'être dans l'accompagnement et l'élévation des fréquences des défunts et de faire briller sa lumière, d'imaginer son cœur qui se remplit rempli d'amour et de lumière et qui grandit, grandit, grandit, grandit. Avec cette présence-là, la moitié des passages se font tout naturellement. Donc voilà, euh, j'espère que ça vous sera utile et que ça euh, vous inspirera pour tester, si vous le souhaitez, à faire des passages ou si vous percevez des présences, des défunts euh, autour de chez vous, ben, peut-être qu'il a besoin d'un coup de main. Posez juste l'intention de ben, « je souhaite l'aider si c'est juste pour euh, ce défunt ». Remplissez-vous d'amour et puis il euh, y a une bonne partie qui va déjà se faire. Et puis si vous avez besoin d'aide et de soutien, vous pouvez télécharger une euh, liste des êtres de lumière qui accompagnent les passeurs d'âme à une fiche PDF que j'ai préparée pour vous qui est juste en dessous de la vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye